Il a obsy trapé, il a obsy trapé, il a obsy trapé, il a obsy trapé Heu, Olio t'es fort en pf ou pas est-ce que t'aurais pas gagné un petit peu d'argent dernièrement Est-ce que toi aussi tu tapes de loin comme bel ami non. non par contre lui c'est vraiment extrême genre. Bichard je t'aime Merci Je t'aime Bichard On se retrouvera Je t'aime Bichard Bah que T'es su à côté de moi Tu me stalques Non du tout Non pas du tout, juste comme ça Non mais la vidéo Ouais, bien Attends, sûr, t'es parti regarder sur ce qui me mes coordonnées, t'es venu Non mais je te connais, je oh. connais les gens comme toi. Bon oh, d'accord, j'avoue. Hop Mais gros, Olio, il s'est ce fait c'est des links. Ah euh, ouais Oh, or Bah t'as pas entendu quand il disait Ebichar, je t'aime Mais c'était Olio Mais oui. Sérieux Ouais, <rire> oui. <rire> Génie <rire> Moi, tu sais que... J'aimerais pas... J'ai pas envie d'y avoir des abonnés, enfin beaucoup d'abonnés, tu vois. C'est juste une petite armée, tu vois. Ouais Un, flicou, un peu comme Nib quoi! <rire> ah bah, pas top! En vrai, euh, j'étais top trois fois d'affiné, du coup ça me dérange pas trop. Et faut pas que je les dise trop fort parce que sinon le dieu du karma va m'entendre et il va me dire: écoute, si ça te dérange pas, bah je vais plus souvent te mettre pas top! Et moi ça va me saouler, du coup je vais péter un câble et voilà. On cherche la table d'enchante. C'est des copains. <rire> ah! Eh ah hey, copain! Ah oui, ils Il ont eu Astro Gold. Il ouais. Ouais. On un strogold. C'est vrai. Non, mais en fait, t'es pas à la table, Gigi. Oh merde, c'est pas grave, oh on là. se barre, on prend la table, on se barre Donc, Com Comment ça on se barre eh, on, on se barre quoi Vrai bonhomme Bichard fais ressortir tes, tes tu races tu arables C'est bon, c'est bon, je vais vous niquer ah <coughs> Lilou prend les livres C'est le mec là Ah Paris Allez, je est sur l'autre. T'es sérieux Non, non sérieux Est-ce que tu okay. peux avoir du stuff s'il vous plaît Vas-y, j'ai fait le kill et... Oh, <rire> ah, excuse-moi, c'est mes de race arabe, il ressortait <rire> par <parfois. rire> Psycho, si tu peux me passer un placement gros, s'il vous plaît et... okay. Tiens, tu veux Regarde. On l'a adopté. Hop oh, là, c'est bon. Ah, ah, comme... juste juste bon. Mais ça. Lilou On y va Mais c'est top Ça fait 3 mais ans oui. qu'on l'est fait, là tu peux, là, c'est pas grave. Ah. Par contre, il va falloir que tu ah. décaches, je pense. Par contre, Lilou, faut que tu partes. Mais J'avais raison que t'étais top alors! Ben oui, étais top. Oh, bah oui, j'étais top! Vas-y, boîte! Non! Mais non! Fort ah, chimique! Ouais, Ça va vous faire ah, ah, ah, bon, bon. bouger quoi! Ah, c'est bon, ah, euh, bon! Putain mais, mais c'est dégueulasse! Oh, vas-y, sauf saut, c'est mort à lui! Les gars, les gars, les gars! J'ai plus de gap! suis tombé dans la lave! Nico, je crois il a crash quoi. Je jure, c'est encore vivant, Bichard. Ouais, ouais, je suis tombé dans la lave. Et... Ouais, GG. Bon, en fait, j'avais 10 niveaux, du coup, je les ai tous mangés. Oui. Après, ouais, c'est un réflexe qu'ils ont eu, mais ils auraient pas dû nous attaquer. Je les aurais pas attaqué euh, comme ça au niveau du portail. Bah, personnellement, oui. moi non plus, mais. Parce qu'ils euh, viennent de sniquer et putain, Nilou, elle est morte du coup elle ouais, est mort. ouais, ouais, ouais. J'ai fait la bordure. What the fuck Oh mon dieu <rire> Ah je me suis rattrapé Je me suis rattrapé C'est vraiment un gros génie gros Mais je suis un génie et en même temps un trou du cul Un trou du génie C'est bon bon le portail il est allumé Allez go On se Go Go Go Attendez, attendez, attendez! Moi je mange une gaffe parce que j'ai eu moins de croqueur Ah Mais non Putain mais bichard C'est pas moi C'est pas moi C'est psycho C'est bon Y'a des gens, y'a des gens, ça mine, ça mine y a des gens, y'a des gens, y'a des gens, ça mine Oui mais Ça ça gape. Comment Non, non, y'a quelqu'un là Là, là, c'est là, il rebouche Il monte Vas-y, vas-y, monte là Je vais me faire la trape encore Mais non, t'inquiète On est trois côte à fais attention, go Je fais attention maintenant, c'est fini, go Désolé, je connais les vagues Ah là, il est dessus il est dessus vous l'avez vu Non vous pas, vous tapez pas, là, là, là On va se taper, on va se taper entre nous les gars, c'est certain. S'il vous plaît s'il vous plaît Non, y'a pas de s'il vous plaît tu crèves. Voilà, là, merde Oh, c'est le gapple, les gars Oh, bien, bien, bien. Moi, j'en ai Moi, j'ai pris trop cher là-dedans, gros. Il m'a tapé, il vous plaît Moi, j'ai pris trop cher, là, j'ai trois gapple, du coup. Les copains, levez la tête, NDR Oui, certains Tout l'oeuf J'ai envie de mourir, Oh non, envie mec. Vas-y mec, j'ai pas envie de fight hein <rire> Pas pour en tout cas, hein Attends, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, vais. bichard, bouge, bouge Attendez on les copains, on discute. Bon. Non, non, on discute Non mais, on discute, euh, non Non, non, c'est pas cool, la discussion Ok, bah, vous êtes pas des non civilisés C'est bon, on oh, fight oh. Ah, il est devant moi tu n'as pas Ah mais c'est Olio. Mais Ulyu il sympathise Non on discute Ah non non En fait j'ai regardé les d'animé, j'en vois. j'envoie... Procule-moi Tu n'as pas regardé Naruto Mon terrain Il n'a pas regardé Naruto Non mais c'est bon Naruto Non il a pas regardé Naruto Allez les gars Ah Tu m'as bossé ce gars Allez tu fais moi Non ça moi Ça moi Allez qui aura le kill Mais sors d'un des trois gars Attends mais t'es en battre pour les gaffes alors en fait avec. Allez-y Wouhou Neuf heures Ouais mais ton gros crame Neko GG les gars Tiens mais j'ai. J'ai voulu m'enculer gros Ah non c'est moi qui t'ai mis les flèches parce que tu passais devant moi pendant que tu pas C'est pas moi, c'est pas moi qui moi Neko. Eh j'ai casse comme FDJ J'ai casse comme FDJ Bon bah j'ai trois gaps et.. Neko il court devant moi gros, c'est en train de tirer. Allez hop, ça dégage. Après directement il a dit c'est moi sur Ah Bon moi les gars, je vous dis encore, j'ai 3 gaps. J'en ai pas de drop Mais non tu m'en as pas de drop parce que t'es arabe ah, pardon, alors déjà, premièrement, on est deux. À <rire> ah, tout moment, on peut te prendre Hein à tout, à, à tout moment, je peux dire, ouais, je suis tôt pour rigoler, tu vois. genre euh... toi <rire> Non, mais tu savez, j'aime bien, bien les arabes. T'as <rire> <rire> failli passer. Y'a des gens, gros, des gens quoi, à, droite, hein. à droite, à droite, à droite. Ok, go. Go les On les déglingue. Regarde le petit court. Il va. Ouais tu sais c'est de courir De toute façon si on joue c'est pour les Lilou C'est vrai Prends toi Il y a quelqu'un à droite avec son coup de clavier là ouais. Mais gars il là il est là Il va me niquer, il va me niquer mon Je suis niqué J'y retourne Ah non pas à vous okay. plait les... Non, j'suis mort, à les plus les... ah, hein, que... J'ai plus plait, vas-y vas-y vas-y Allez arrête de cou... Ah j'ai bug ah salut Non mais je rigolais Les gars aidez moi Aidez mo moi Aidez moi y'a des de verres <rire> Non c'est bon, c'est bon Les gars, les gars, les gars, derrière moi ah, derrière moi ah, bah, Derrière moi morts Ils Vas-y, Ils sont morts Ils sont morts Ils vas-y, vas-y venez attends Vas-y, perles 2-3 de... coeurs. Ah, mais attendez Ouais. En dessous, Pas de... pas de... Attention. Attention. Ah, ah non. Mais il me le pas dessus, pantoustage <rire> Il est pas boost, gros. Oh, oh, est ouais. Est... Il est vraiment pas boost. Il est là derrière Personne. Est Wesh Ah, il fait mal ton oh, écran. De... Quoi Quoi Quoi Quoi Je le voyais pas dans mon écran. J'ai gros. Ok. <rire> <rire> été <'étais> utile hein. <rire> non je suis psychose gros. <rire> Il s'est passé quoi psychose. <rire> bon maintenant on va donnez-moi des gaps là. Bah depuis que tu peux gagner de l'argent avec Minecraft c'est cool. Ouais n'est-ce pas hein. Hein Olio. Bah c'est moi qui gagne de l'argent les gars c'est moi ça. <rire> T'as gagné combien gros d'ailleurs. 250 250 Tu vas dire sur quoi. Non rien reçu du tout. <rire> Il s'est vu dessus. <rire> Il la vie ils ont gardé ça pour eux, ils ont dit vas-y, petit tournoi. Ils ont On dit Olo il a trouvé tout le diamant en la dernière game. en test, c'est mort. Vous pouvez pas me laisser l'un V1, moi il est fou le faire. Il est tombé un v... un v quoi Il est tombé. Ah <rire> J'ai oublié d'MLG. <rire> Reviens là Non, j'ai un coeur parce que j'ai oublié d'MLG. Bah t'as pas un coeur du tout. Là. Oh Quoi Oh non, je cheat, je cheat, je suis désolé. <rire> Il vraiment one top lucky, le kill, genre. <rire> Je vous t'ai donné tous les coups, gros. Richard. ouais. Viens voir. Je peux pas me cliquer. Mets-toi ici. On essaie de m'enclumer là. Non. Ah, <rire> elles sont là. Let's go. Bah, des gens Au revoir. <rire> C'est naisé. Goodbye, my lover. Y'a d'autres gens là. Bye, my friend. Ah. Y'a quelqu'un à ma gauche qui vient de pré-gap. Allez, go, let's go, yes, let's go, let's go, let's go, let's go, Je sais qu'on go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Il a tout ça lui! Ah oui, c'est vrai! C'est un beau fait. en tout cas Oh oh, n'hésitez, n'hésitez! Il vraiment le plus de Attends, c'est quoi? On va en prendre un! Vas-y, vas-y! Les bro! Ouais! C'est voulez, hein! J'ai plus de gapel! Non, il a pas de repère! Ouais, de tout! a il a 4 heures. Ah bah il a plus 4 heures. C'est Bichard, on Merde. <rire> oh c'est quoi ce fight là Derrière toi Bichard, derrière toi, derrière toi. Ah merde, ça. Ah. Ah, j'ai ton. GG. Oh, bien. vas vas-y. On va à zéro en fait, on n'est pas zéro. Eh, hey, y'en a un, il s'est enfui de la bataille. Il a laissé Je Moi je me pète. Oh, non, on va à zéro. On y est là Non, on est pas ah, zéro. Pas ah, là. Comment c'est trop moche? Et je ah, te casser. Va. Vas-y, Neko, tue-les! Neko, mort, mort, mort! Vas-y, Neko, Neko, Neko V1. attaque! Mort, mort, On mort! mort. V1, vous plaît. Ouais, ouais, Neko, ouais. Neko, Neko vas-y, attaque! Neko, mort, mort, attaque. mort! Attaque! Mort, mort, mort, mort! Vous pouvez nous donner quelques gaps quand même? J'ai un cœur et J'ai un Attendez! Vas-y, attaque-le! Non! Neko, Neko, mort morde oh, <toutou>. ouais. <rire> <rire> <rire> le, mort le! Si je veux mourir, c'est par Neko par contre! Vas-y éclaire! Non, je suis mort par Olio, putain! On fait la bagarre là? Bah oui! Bah, ouais, oh, GG! GG! Vous avez quoi comme stuff? Full P3. Ah, ouais, d'accord! Full P3, ah, ouais, ok! Genre, vous avez attaqué dès le début! Oui, oui, on a eu pas mal de kills là, en fait! Bah, bien joué à vous les mecs, hein! Putain, bon, je, veux... je voulais tuer, je voulais ah, mais... tuer Fabis. Oh, bon, c'est J'aime pas ce genre de terrain, en fait! C'est pas à mon avantage Bah vive la forêt, la Oh il s'en fuit Non c'est faux Ah oh, il s'en fuit C'est dans la tête ça l'enfuit en C'est oh, bon, là, là. je cours, FDJ Tournament T'es prêt Tournoi allez y les gars Hit J'ai un T'es prêt T'es prêt à voir le plus gros 360 face Vas-y vas-y vas-y vas-y Froid vas Oh Super. Ah, Oh failli. Yeah. Attends vas-y, vas-y 360 MLG Vas-y vas-y je bouge pas Hop hop hop Ok Ah c'est un Titanic ça, j'ai reconnu et hop! bah hop là maintenant à l'attaque! Oh oh oh! Ah, c'est ton! toi hop là, perfect! Ah, 30 secondes gros! Il pas! Vous allez être re au lobby! 8, 30 secondes! Mais vous prenez rien! Mais ils ont du full P3, vous avez quoi? Des T4, T5? Moi j'étais full P2 moi, T4, t'es pas full P3 moi! Ah j'avais T4 looting oh, Vite dépêchez vous le serveur start NON Oh un cœur GG au lieu